dans une immense ville Busan c'est très très c'est la deuxième ville je crois de, de Corée donc c'est vraiment très très grand les gens ils sont tous mais calmes ils sont posés ils sont tranquilles ils sont souriants malgré qu'ils sont dans une grande ville j'ai le sentiment que la famille euh, c'est important c'est des gens qui vivent en clan, c'est des gens qui n'aiment qui pas forcément la solitude qu'on pourrait trouver dans une grande ville en Europe. Quand je vois le clan, la notion de clan chez les Coréens, je pense aux Valaisans plutôt. C'est-à-dire la terre où nous on habite, où il y, euh, y a toujours la famille qui est là. Et, et du coup, je me sens assez proche de, des Coréens. des gens qui cultivent le sourire aussi, qui cultivent l'idée que quoi que tu fasses, fais-le avec plaisir, fais-le avec le sourire. C'est des gens souriants, c'est des gens serviables, c'est des gens qui ont du cœur, qui ont un immense cœur. D'ailleurs, ils font tout le temps des cœurs comme ça. Tu sens que... ou bien comme ça le cœur c'est important pour eux. Et comme il y avait beaucoup de monde, moi wow, j'avais une pression. Après la spectac bon, le spectacle, pendant le spectacle, j'ai beaucoup aimé... J'ai vu Géraldine, aussi, je ne pouvais pas m'empêcher de l'embarrasser Géraldine parce que j'étais tellement émue. Alors bon, bah, je crois que c'est... comment dire... très universel. C'est très touchant, en tout cas, il y a quelque chose qui, qui nous absorbe. J'adore voyager. Pas voyager. Pas voyager pour voyager. J'adore voyager pour euh, partager le fruit de, de mon travail de création. à quelque part parce que tu sens qu'une démarche qui a démarré à 24 ans elle a quand même son aboutissement dans des moments comme ça d'arriver à le partager avec des gens qui n'ont pas du tout la même culture que toi, qui n'ont pas du tout la même éducation, qui ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas la même religion, qui n'ont qui, ouais, qui pas le même physique. qui sont, voilà, Et, et, et d'arriver au moment de la scène, sur le plan artistique, à, à transcender tout ça et à partager, à transmettre des choses de cœur à cœur, moi je trouve... Ouais, c'est le truc qui me fait le plus plaisir, c est, c est... je trouve ça magnifique parce que je crois que c'est ça que j'ai à donner en fait et j'aimerais pouvoir le donner euh, au monde entier.